Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle de bois de rose. Alors cette huile elle vient essentiellement d'Amazonie et de Guyane. Et elle a la particularité, comme son nom l'indique, euh, d'être faite non pas comme on a l'habitude, euh, d'être faite à partir de fleurs ou de feuilles, mais à partir de son bois, bois de rose. Et c'est là que le blesse là on va vraiment en parler, parce que euh, les exploitants ne se contentent pas de couper les branches, par exemple, pour utiliser le bois, mais ils coupent carrément l'arbre. Donc euh, bah, comme on fait en ébénisterie ou pour le bois de construction Alors oui, euh, ça pose problème à cause de la déforestation, à cause d'utilisation intensive que ce soit en parfumerie parce qu'en fait le parfum il est très très agréable donc il est beaucoup utilisé en parfumerie ou pour les huiles essentielles. Euh, L'exploitation elle a commencé dès 1875 et la déforestation a été telle qu'en 2001 cette huile essentielle est devenue introuvable interdite à la, à la commercialisation. Oui, complètement introuvable, complètement interdite, en tout cas pendant un certain temps, tout simplement parce que les consciences se sont réveillées et pendant quelques années euh, le marché euh, a dû stopper net afin que les arbres puissent pousser et euh, que les plantations euh, puissent s'étoffer. Euh, en Guyane, ils ont décidé de, de, de protéger les ressources et ils ont monté une filière durable et raisonnée. Ils ont fait tout un programme qui, euh, qui permet de replanter en quantité euh, du coup de faire aussi travailler les personnes de, de, de Guyane les Guyanais et euh, mais par contre d'exploiter de façon raisonnée et raisonnable euh, cette huile essentielle a une grande grande teneur en linanol on en reparlera juste après mais euh, ça fait d'elle une huile essentielle d'exception d'où son engouement et d'où cette déforestation il existe aussi du bois de rose que vous pouvez trouver à Madagascar mais en fait l'arbre a, a, a le même nom mais c'est pas tout à fait le même nom latin. Euh, euh, donc le nom latin est différent. L'arbre qu'on trouve à Madagascar et qu'on appelle bois de rose sert essentiellement pour les bénisteries. Euh, donc le bois de rose pour l'huile essentielle, le nom latin de l'huile essentielle bois de rose, c'est Aniba rosaedora. Voilà, il faut que vous ayez marqué ça sur votre sur votre flacon. Alors, pour ce qui est de son utilisation, la voie royale, c'est la voie cutanée. Le linanol, en fait, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, c'est un composant qui euh, indique qu'elle contient... Euh, euh, qu indique qu'elle est très bien supportée par la peau, et l'huile essentielle de bois de rose en contient une énorme quantité. Donc c'est une huile essentielle qui n'est absolument pas agressive pour la peau, même s'il faut toujours l'utiliser en dilution avec de l'huile végétale, ça on n'oublie pas. Et du coup, cette huile essentielle peut être euh, utilisée par les bébés, comme par les femmes enceintes, et puis par tout le monde évidemment. Pour la voie orale, c'est possible, mais plutôt sur prescription médicale. Et pour la diffusion, alors l'olfaction Juste comme ça dans le flacon, parfait, elle, elle sent très bon, donc elle, on verra ce qu'elle fait, euh, c est, c est, c est, elle apaise, elle enlève le stress, etc. Mais en diffusion, euh, c'est aussi possible parce qu'elle sent très bon, mais entre nous, utiliser une huile essentielle comme celle-là, avec tous les problèmes écologiques qu'elle a connus, ça serait bien dommage. Il y en a bien d'autres que vous pouvez utiliser pour parfumer votre intérieur. Donc la voix cutanée, oui, oui et re, oui la grosse concentration en linanol, on l'a dit, elle lui confère une grande tolérance cutanée. Et ça vous permet aussi de la conserver sans jamais prendre le risque de l'avoir tournée. Donc ça c'est une chouette information. Le linanol conserve donc vous pouvez la garder et même elle s'améliore avec le temps. Et le linanol c'est aussi l'assurance d'un anti-infectieux et d'un déstressant. Donc voilà en quoi elle est superbe cette huile essentielle. Maintenant voilà, il y a des... des, des de l'éthique derrière et qui fait qu'il euh, était important d'en parler. Alors concrètement, quelles sont ses propriétés Elle est donc, on l'a dit, anti-infectieuse. Donc tout ce qui est affection ORL, les bronchites, les rhumes, les grippes, euh, les, les affections pulmonaires. Elle est très très bonne pour les affections pulmonaires. Alors là, on pense à elle, surtout si vous êtes enceinte ou si c'est pour un bébé. Euh, donc en massage pour euh, les, les poumons, pour la gorge, elle est super. C'est un très bon régénérant cutané, elle est antibactérienne et purifiante et euh, elle régénère les tissus donc elle est à utiliser en cas d'acné, d'escarre, de mycose puisqu'elle a ce côté anti-infectieux, de vieillissement de la peau c'est pour ça qu'on la trouve aussi beaucoup dans euh, les cosmétiques euh, anti-vieillissement ou anti-rides euh, elle est aussi apaisante elle combat tout ce qui est angoisse, anxiété fatigue, épuisement donc ça c'est en massage sur plexus solaire ou même en olfaction elle, euh, elle, elle fait déjà bien de l'effet comme ça dans les planches de Sophie je ne l'ai mentionné que dans la carte en roumain pour son côté anti-infectieux. J'ai pas voulu énormément la promotionner dans les planches de Sophie. Euh, ben maintenant, vous savez pour la déforestation et je pense que vous comprenez euh, pourquoi euh, je ne l'ai pas trop, trop utilisé. Je ne voulais pas en faire une grosse pub, mais je voulais quand même vous expliquer tout ça. Elle se doit d'être connue afin de savoir ce qu'il en est exactement si vous l'achetez. Si vous l'achetez, sachez que elle est rare, elle est, elle est exceptionnelle, mais elle est liée à des, des, des problèmes écologiques. Donc, bon. Sachez aussi qu'elle peut être remplacée par l'huile essentielle de bois de eau, qui a les mêmes propriétés et qui n'est pas à ce jour en surexploitation. Euh, ou pour les adultes aussi, vous pouvez la remplacer par l'huile essentielle de ravintsara, avec la tolérance cutanée en moins. Voilà, Le ravintsara, c'est beaucoup moins tolérant pour la peau. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager pour faire voyager les planches de Sophie. Euh, ben je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. On se retrouve très vite et passez un bon une belle journée. Ciao